Le mode avion, c'est un roman assez, euh, assez étrange parce qu'il a pour héros ou pour héroïne la grammaire française. C'est-à-dire qu'il raconte l'histoire de deux linguistes, euh, deux linguistes imaginaires qui n'existent que dans ma tête, mais qui s'appellent Choulier et Mahinov, et qui vont décider dans les années 30 de partir, de, de quitter la Sorbonne, où ils ont tous les succès, pour partir vivre dans le mercantour, tout seul, à cacher, et pour euh, essayer de découvrir une grande idée, une idée sur la grammaire qui les rendra célèbres. C'est un roman en même temps, c'est un livre de théorie, c'est-à-dire que ces deux grandes idées de ces, thé de ces théoriciens de la grammaire, je les Donne. Je les donne, elles sont dans le livre et c'est vrai que c'est des, des théories que j'avais trouvées moi-même quand j'étais étudiant en lettres à Orléans euh, mais ces théories que j'avais trouvées comme ça en fin de soirée avec des amis et je blaguais en disant qu'un jour je serais célèbre avec la loi de j'appelais ça. Euh, et puis évidemment le, avec la maturité j'ai vite compris que je ne pouvais pas moi-même présenter ces, ces théories et c'est trop loufoque, j'ai donc inventé des personnages qui eux présentent les théories Mon rapport avec le langage c'est un rapport euh, presque amoureux je vois bien que tous mes livres parlent du langage euh, J'ai écrit un livre il y a, en 2018 qui s'appelait « Il nous faudrait des mots nouveaux », où je cherchais à transposer des mots étrangers en français. J'ai écrit un livre, euh, « Les lignes des premières phrases qui », qui travaille sur l'inquipide des grands romans. Euh, je passe ma vie, c'est vrai, à chercher un mystère, qui est le mystère de la langue. La langue, c'est quelque chose de très bizarre. Si ça a été inventé par, euh, par Dieu ou quoi, on n'a pas le mode d'emploi. Personne ne sait comment ça fonctionne. On l'utilise tous à part après coup. Voilà, moi, je cherche vraiment à à essayer de comprendre ce qui se cache derrière les mots. Je pense que c'est plus que des mots, il y a, il y a toujours quelque chose d'assez secret dedans. Si toutes les mythologies de tout le monde, vraiment de, de toutes les époques, nous racontent que le langage est inventé par Dieu, bah, il faut quand même faire attention. Il doit y avoir une allusion à, à ça, quelque chose. Il y a quelque chose de mystérieux dans le langage et c'est ce que j'essaie de découvrir.